vraiment embêtée. Oui, oui, je sais que je l'avais demandé en début d'année cette mutation. Oui, mais bon, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis. Oui. Ce qui me dérange le plus, c'est de laisser mes amis. Oui. À plus. En plus, je joue une exterminatrice cet après-midi. Qui êtes-vous On m'appelle Caleb. Pense ton jouet, il ne peut rien contre moi. Mes balles sont en argent. T'es bien équipé Je te veux aucun mal. Je l'ai pas enquêté sur une série de meurtres. Qui me dit que tu n'es pas l'assassin T'es sur le lieu du crime. Et j'ai examiné le corps. Il porte des marques de morsures. Tu sembles pas armé C'est quand même étrange pour un enquêteur. Mais peut-être que tu as des armes moins conventionnelles. Des crocs, peut-être. Lâchez votre arme. Oh, mais non, tu gâches mon entrée. Tu voulais la manger Ah, je le savais. Non. Mon entrée théâtrale. Quand oh, tu arrêteras de faire ton guignol, on continuera. Tiens, bah, y a la nage en plus, Les balles en nageant N'ont aucun effet sur moi. Par contre, les armes conventionnelles ont bien effet sur vous Non. Tu vas ici J'enquête sur une série de morts. Et j'ai bien lieu de croire que j'ai trouvé les responsables. C'est juste parce que nous ne sommes pas humains que nous sommes forcément responsables. Mais Je les connais, les créatures de votre espèce. Vous ne vivez que pour nous traquer ou nous dévorer. Tout le monde le sait, le moindre gamin le sait. Si j'avais vraiment voulu vous tuer, vous serez déjà morte. Par contre, vous avez raison un point. Ce sont bien des créatures surnaturelles qui ont tué ces gens, mais pas nous. Bon, il y a eu trop de morts ici, je vais faire le premier pas et baisser mon arme. Ok, quel est votre nom? Morkrim. Et je pense savoir qui a tué ces gens. Qui? Mais pas ici. Allez-y, puis je vous couvre. drôle ou t'es pas un froussard Un ah, froussard Mais je suis en train de couvrir vos arrières Oui, c'est important de rester groupé <rire> Non, c'est vrai. Faut pas se séparer. Hé, hey, pardon. Qui est-ce quoi ça C'est une humaine qui a, qui a en même temps que nous. Nous avons décidé de joindre nos forces pour cette fois. Je pense qu'on peut partager nos informations. Exterminatrice hein Ouais. Euh, j'aime vraiment pas trop ce nom, exterminatrice. Hunters, c'est même plus classe, non Et puis ça fait moins des trop Point. je tue des monstres. <rire> elle a du potentiel. Tu même pas vu tout Attends, elle a pas vu devant moi. C'est preuve suffisante. Ok, elle a une mature. Bon, bon alors, d'après mes recherches, ça serait une boule de nuit folle qui serait responsable de tous ces meurtres et ça s'est déjà produit. J'étais sûr que c'était un vampire, comme à chaque fois. Oui, bah c'est sûr, ce poche gentil petit tout, toutou comme toi qui serait capable de faire des horreurs pareilles, hein. Mais, d'ailleurs... Tu sors de chez le toiletteur, là, non Ça pue moins de chiens mouillé que d'habitude. <rire> oh, mais arrêtez avec ça Je fais attention à mon hygiène. Est-ce que je sens quelque chose Tiens, Scooby-Snack. Merci. Euh, non, euh, tu ressens rien du tout à son égard. Bon, avec tous les indices qu'on a récupérés sur les cadavres, plus les dernières données que tu m'as envoyées, j'ai pu faire le tri parmi une série suspects. Ok, on doit se dépêcher, parce que le prince n'est vraiment pas patient. Le prince, comme dans les gangs de fées Oui, mais là, c'est pas une affaire de mariage. Non. Oh. Les vampires, enfin la plupart d'entre eux, ont un sens aigu de la hiérarchie et des clichés. Bah c'est bon, tout le monde sait que t'es fan de et puis aussi d'ailleurs. Euh, le prince de la ville nous a mandaté pour retrouver l'auteur de ce meurtre, avant que ça ne dégénère. Donc nous devons lui obéir. Ouais, mais alors c'est marrant parce que pour moi, le léchage de bottes, c'était plutôt un peu Bien, alors, mais sérieusement. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve cette boule c'est par là Je sens comme une atmosphère étrange. Ouais, presque féerique. Oui, oui, c'est moi Tu peux faire un peu de roleplay euh, J'écris pas ça, moi, hein faut que tu le refasses. Eh bien, eh bien. Loup-garou, vampire et humain, main dans la main. <rire> c'est la première fois que je vois les maillons de la chaîne alimentaire discuter entre eux. <rire> euh, qui est-ce Un changeling. Non, non, pas en français, s'il te plaît. Un changeling. Ah Je vais vous faire tous disparaître. C'est facile qui se transforme en peluche Moi j'utilise un poil chance pour me transformer hein. Oh reste Non. Ah bah ben, non <rire> alors. Oh <laughs> La goule avoue qu'elle agissait sur les ordres du prince de Berne pour entacher la réputation de celui de Fribourg. Le prince de Fribourg, en remerciement, vous offre 48 heures pour quitter sa ville sain et sauf. Oh, c'est cool, ouais. Bon, ben, Greg, c'est bon, maintenant. la partie est terminée, tu peux arrêter. Je vais me transformer en gros, vous allez voir. Ouais. Si c'était bon, c'est bon. Faudra en reprendre. Ah, oh, c'est beau, tous ces gens d'horizons différents, réunis dans un but commun. Ouais. Ah